Wesh poteau en fait je vous ai menti, je suis un super guerrier, du coup j'aurai un aura de super guerrier pendant toute la vidéo car je suis un super guerrier. Alors, le jour où je publie cette vidéo, si je me suis bien débrouillé, on devrait être le 23 janvier. Et en ce jour de 23 janvier, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire une petite entreprise euh, pas très très connue m'a fait un petit cadeau, de petit hein. Ce cadeau, c'est que... JE SUIS DANS SUPER Smash ULTIMATE C'est trop bien Eh oui les amis, c'est Nintendo la petite entreprise En fait, je suis le 7ème DLC 7ème DLC du Fighter Pass C'est trop bien Et Ils m'ont autorisé à vous montrer des images donc du coup je vous montre. Eh hey, vous savez quoi le, le meilleur dans tout ça, vous savez pas. Vous savez pas c'est quoi En fait, c'est pas que j'y suis une fois dans ce Bros, C'est pas que j'y suis deux fois dans ce Bros. C'est pas que j'y suis trois fois dans ce Bros, Mais quatre J'y suis quatre fois dans Super Small Bros Ultimate C'est trop bien Quatre fois, vous imaginez Oui, mais. C'est une victoire pour Ah, bravo! Hein, ça va. Ah, oui, hein, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo! Bravo, hein! Connard! Oh mon dieu! Mais toi, si t'es dans ma ce mal Euh. non! J'ai juste acheté un faux hein Mais c'est trop bien! Mais ça veut dire que je suis pas dans Smash Bros Non. Par contre, tu peux t'incruster où tu veux. Ouais, mais je peux. Je. Ça veut dire que si je veux, je peux être dans Super Smash Bros Oui. Ça veut dire que si je veux, je peux être dans Undertale Oui. Ça veut dire que si je veux, je peux être dans les dans l'espace Oui. Ça veut dire.